Avec moi ce soir au goût so Good Festival, samedi soir, Azur qui va bientôt monter sur scène pour nous donner des extraits de son dernier album. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors, on te nomme Azur, est-ce un hommage au village landais qui s'appelle pareil que toi Alors non, c'est pas un hommage au village landais, c'est à l'époque où je cherchais un nom du coup, donc c'est toujours compliqué de trouver un nom qu'on va, qu va garder, qu'on va assumer comme ça pendant pendant de longues années et euh, du coup je suis retombé sur un film de Patrice Lecomte que tout le monde connaît, qui s'appelle Les Bronzés et il euh, y a cette scène où Christian Clavier est euh, en face d'un fleuve d'un lac je ne sais plus trop bien il est en string et il récite un poème à Josiane Belasco qui s'appelle Azur qui est un poème de saint jean perth et euh, je ne sais pas pourquoi sa manière de, de dire le, le, prononcer le titre comme ça Azur avec sa voix à lui, ça a résonné dans ma tête à ce moment là et je me suis dit bon pourquoi pas en fait, ça t'a inspiré bah, sa manière de dire Azur, je sais pas pourquoi, c'est resté en tout cas. Et j ai, j ai, au final, j'ai trouvé le nom cool. D'accord, et voilà. puis c'est comme tes yeux bleus, ça correspond aussi au personnage. Voilà, c'est ça, c'est raccord. <rire> Alors, on trouve pas grand chose sur toi sur le net. Est-ce une volonté de ta part d'être discret alors non, c'est pas, pas forcément une volonté de ma part, mais pour rebondir à ta question euh, sur, par rapport à ta question précédente, euh, le nom Azure, il est, euh, moi je le trouve cool, mais c'est pas un nom que j'ai choisi par rapport au référencement Google, c'est-à-dire qu'Azure, il, il y a plein de choses qui s'appellent Azure, il y a, il y a même d'autres projets musicaux qui s'appellent Azure, mm -hmm. il, y a, il y a plein d'agences de voyage, de resto, enfin tout ce que tu veux qui s'appelle Azure, du coup c'est peut-être compliqué, étant donné que, que je suis encore un jeune, un jeune projet, un jeune projet en développement, c'est compliqué de trouver des infos sur le net, effectivement. D'accord. Alors, on va parler de pouvoir magique, parce que tu aimes ça aussi. Est-ce que si tu avais un seul pouvoir, lequel ce serait Alors, si j'avais un seul pouvoir, je ne sais pas vraiment si c'est un pouvoir magique. J'imagine que tout est possible, du coup, puisque c'est magique. Mais euh, le voyage dans le temps, je pense. Pouvoir revenir en arrière euh, Oui, ou aller en avant. Ou aller en avant. Pouvoir, pouvoir me balader dans le temps, j'aimerais bien. Alors, tu parles de laisser-aller, euh, de savoir vivre surtout, de profiter de l'instant présent. Euh, quelle est ta meilleure définition à toi du laisser-aller dans lequel tu veux nous emmener eh ben, Dans le contexte du live, euh, le but pour moi c'est d'emmener les gens un peu ailleurs, euh, l'espace d'une heure. Enfin, les, faire un peu, les faire un peu voyager parce qu'il y a pas mal de sons qui sont assez... Euh... Il euh, y a un gros côté tropical quand même dans les morceaux. Il y a un côté un peu plus dark, un peu plus acide comme ça qui arrive parfois. Ça dépend en fait de, de mes influences, de ce que j'écoute euh, euh, dernièrement. En fait, le live, il évolue tout le temps. C'est ça qui est cool. Et du coup, non, euh, pouvoir les faire voyager euh, dans, le, dans le bien, dans le, dans le dark. Et puis euh, les faire euh, évidemment danser. tant si qu'à faire, passer un bon moment. Ça. Ah oui, donc ta musique, ce n'est pas que du chill out. Ah euh, non. Non non mais en live c'est même pas du tout du chill out en fait c'est à dire que du chill out du chill out mais euh, c'est à dire que non le live il est quand même vachement différent des titres qui sont sortis en studio même si les titres sortis en studio je les joue en live mais réarrangés dans une autre version tout ça le live il est quand même assez euh, assez euh, techno quoi oui parce que t'es créatif hein, sur scène comment euh, t'es très créatif sur scène et puis tu fais de l'improvisation aussi c'est vrai qu'il y a une part d'improvisation sur scène euh... Et je joue un peu de percue aussi parce que je suis batteur à la base. Mm -hmm. Ça me tenait un peu à cœur de, de jouer des choses. Parce que mine de rien, dans, dans l'imaginaire collectif, les, les j'ai l'impression en tout cas que les gens ont du mal à faire la différence entre un DJ set et un live. Et ne serait-ce que quand, quand le mec sur scène se met à jouer des choses vraiment euh, physiquement, ça fait tout de suite une différence dans la tête des gens, j'ai l'impression, et c'était important pour moi ça. Ben bah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à toi.